Bonjour à toi, cher spectateur. Canaille de Christophe Offenstein. Ah, déjà, je me demandais où était passé Christophe Offenstein. Parce que Christophe Offenstein, c'est un très bon directeur de la photographie qui bosse beaucoup avec Guillaume Canet, mais qui a aussi fait d'autres choses. Notamment ben, l'excellence solitaire qui, moi, m'avait beaucoup plu à l'époque et qui m'avait impressionné en termes de style. Également, il est le co-réalisateur de Commencer Loin, mais on a tendance un petit peu à l'oublier, malheureusement, par la trop grande présence évidente d'Aurel Sanégringe. Mais du coup, c'est un directeur de la photo qui a réussi un joli passage derrière la caméra et ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas, qu pas fait de film. Donc du coup, j'avais un peu envie de voir ce que ça pouvait donner, si le projet n'avait pas l'air fou. Le résumé pour faire simple, Elias yes, est un professeur qui ne semble avoir rien de spécial, hormis une petite relation avec une de ses étudiantes. Mais lorsqu'Antoine, braqueur sortant tout juste d'un casse, se pointe chez lui, son quotidien va vite changer. Euh. <rire> ben, je ne vais pas vous mentir, le projet n'est pas fou. C'est exactement ça. Ça fait un peu de la peine, parce que je dois avouer qu'au début, je trouvais qu'il y avait une certaine identité, et que le film arrivait plutôt bien à jouer avec la situation des personnages. Ensuite, il y a eu un énorme passage à vide. Je, je trouve que le milieu de film, on va dire quasiment 40 minutes de métrage, soit la moitié, c'est lent, c'est long, ça ne développe pas grand-chose, et on est un peu perdu. Et heureusement, il y a les 20 dernières minutes. Donc pour moi, on est sur l'exemple type du film où rien n'est maîtrisé on a 20 minutes d'introduction qui sont plutôt dynamiques et plutôt fun, où on a 40 minutes d'ennui, presque, et on a les 20 dernières minutes où il y a des petites remises en cause de personnages, des petits jeux avec les différents protagonistes, leur position, leur situation. Ça, ça marche bien. Mais donc, du coup, bah, Christophe Offenstein, pour moi, il s'est planté. Il s'est planté. On est sur l'exemple type de la comédie dramatique qui n'arrive pas à être assez drôle pour réussir à nous embarquer et qui n'est pas assez dramatique pour réussir à être haletante ou palpitante. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on est sur un rendez-vous complètement manqué pour le cinéaste. On est sur le genre de long-métrage où vraiment on aura envie de se dire ça devrait fonctionner, ça fonctionne pendant un certain temps, mais comme je l'évoquais, il y a ce gros passage à vide de milieu de film où rien n'est développé, où les personnages n'avancent pas, et où du coup la mise en scène, même si bah, Christophe Feinstein maîtrise sa caméra indéniablement, vu qu'il est directeur de la photographie à la base, bah, elle n'a rien de plus à nous offrir que ce qu'on connaît déjà un petit peu dans le genre. Et c'est assez mou du genou. Les techniciens qui décident de passer du côté de la partie créative sont souvent passionnants à suivre dans la promesse qu'ils offrent, soit celle d'un cinéma cherchant à sortir de l'ordinaire, même si parfois, il y a toujours ce risque de ne pas réussir à construire correctement l'œuvre et se perdre dans une démarche peu cohérente. Et malheureusement, le directeur de la photographie Christophe Offenstein, ici réalisateur, nous offre un moment de cinéma maladroit dans son côté comique, pas du tout abouti dans sa forme dramatique, le tout nous perdant à cause d'une histoire pas très prenante, même si encore une fois le cinéaste réussit à faire de son film un objet plastiquement réussi, mais au service finalement de pas grand chose. En termes d'écriture, le film est basé sur le roman de Yen Levinson qui s'appelle De mémoire, euh, Canaille ennemi. Euh, le film est donc écrit par Nadjis Slaou, par Gabor Rassov et par Jonathan Kulavski. Donc on est typiquement sur l'exemple de film où Christophe Feinstein est seulement là pour la réalisation euh, l'écriture en fait est très très maladroite parce que je pense profondément que l'écriture aurait pu se résumer à un film de 40 minutes si ça avait été un film de 40 minutes je pense que ça aurait marché mais ça ne se vend pas au cinéma un film de 40 minutes ça marche à la télé peut-être sur internet mais au cinéma ça ne se vend pas ça n'existe pas hormis les films pour enfants donc on est sur un film de 1h20 où la narration se perd où la narration se perd parce que il n'y a pas grand chose à développer je veux dire Passer les 20 premières minutes, on sait à peu près dans quelle direction vont aller les personnages. On devine à peu près pas mal de travers, pas mal de retournements de situation, pas mal de petits instants de remise en question ou de profondes réflexion peut-être pour certains des protagonistes. Mais rapidement, on va se dire, ok, ça va dans cette direction-là. Maintenant, il faut trouver le moyen de surprendre, d'étonner, de réussir à, à galvaniser l'attraction du spectateur. Et les trois scénaristes n'y arrivent pas. Les trois scénaristes n'y arrivent pas parce qu'il n'y ben, a pas grand-chose en fait à développer. Eh bien, les personnages, ils, ils sont mous, ils n'avancent pas. Et, et Elias, c'est la parfaite démonstration de cela. C'est un personnage qui passe son temps à avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Donc pour moi, il n'y a pas de progression. Et c'est très problématique parce qu'à partir du moment où on a l'impression que le personnage passe son temps à faire les montagnes russes, bah, ça peut être intense si les montagnes russes, à la limite, elles font ça. Alors là, on est sur des montagnes russes où on reste à peu près au même niveau tout du long. Donc à partir de là, bah... <rire> Pas trop aider ce personnage. Je peux juste le regarder, me dire Ah, il pourrait progresser, il pourrait avancer, il pourrait être quelque chose de mieux, mais il ne l'est pas. Parce que les scénaristes ont décidé autrement et ont décidé que ce personnage oscillerait constamment entre un ben, personnage très pathétique, antipathique et vaguement sympathique. Un peu l'image de ce scénario. Slaoui, Rasov et Kulavski ne donnent pas grand-chose à réfléchir aux spectateurs, car si on peut avoir la sensation qu'une bonne partie de l'écriture se base sur le clash de ces deux héros, on ressent également vite l'impression que cela n'a pas le mérite de s'étendre sur autant de temps pour si peu. Il y a une forme de comédie qui devrait se dégager de ce scénario, qui ne se tient pas. Et il y a une forme de dramatique qui devrait ressortir de manière intense, mais qui ne veut pas prendre corps. Du coup, les trois scénaristes ne tirent finalement de cette promesse de cinéma qu'une vague bonne idée qui tient le coup au début et à la fin mais qui au milieu ne marche tout simplement pas. En termes de mise en scène, donc Christophe Offenstein sait comment mettre en scène un film. Indéniablement il l'a prouvé. Je veux dire solitaire et comment c'est loin, c'est des films qui fonctionnent. Graphiquement parlant, ce sont des films qui ont un superbe travail de la photographie. Alors là, le seul souci qu'on peut avoir, c'est que Offenstein est un petit peu constamment enfermé. Donc, du coup, sa photo, elle sonne comme un peu faite de carton-pâte par instant. Alors, je dis bien par instant parce que ça n'est pas constamment. J'ai vraiment l'impression que durant une grande majorité de son temps, Offenstein, quand même, lèche sa lumière, la travaille bien. Mais, et c'est ça qui m'a dérangé, l'introduction est excellente. Vraiment, l'introduction, le placement des personnages et la manière avec laquelle ils sont disposés dans l'histoire, c'est très bien, c'est efficace, c'est rapide et ça a de la gueule. Et puis, le reste du film, on trouve cela bien, mais sans plus. Et à partir de là, bah, je ne sais pas trop comment sauver Offenstein parce que réellement, je trouve qu'il n'arrive pas à porter du rythme. Euh, je trouve qu'il galère à construire une vraie dynamique de scénographie calibrée avec le montage. Donc du coup, on a l'impression que constamment, il y a un jeu de ping-pong entre les deux, mais que c'est lent. Et j'ai un très bel exemple pour ça. Je vous donne une cage d'escalier, je vous donne un personnage qui traîne un autre personnage et je vous donne 5 minutes de vide. Où vraiment, il n'y a pas de rythme il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Et c'est un petit peu la synthèse que j'ai envie de faire de la mise en scène de Christophe Offenstein sur ce film. C'est-à-dire que c'est bien, c'est fait c'est fait avec une vraie logique, mais au service de pas grand-chose, voire même de carrément des fois du, du vide en termes de scénographie. Offenstein est un cinéaste qui sait comment mettre en forme sa scénographie. Donc indéniablement, l'auteur donne ici lieu à un moment de cinéma qui fonctionne dans sa forme et qui ne donne pas grand-chose de plus au spectateur dans son fond et dans sa composition d'une réalisation qui soit plus que belle. Évidemment, la maîtrise se ressent, la justesse de la lumière et de la composition des cadres est là, mais elle se met au service de ce que j'évoquais avant, soit une forme de vide cinématographique qui ne marche pas sur nous, et qui du coup sonne comme l'exemple type du long-métrage brassant peu, mais cherchant à le faire si bien que l'on remarque tout de même le geste. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup d'acteurs que j'ai envie de retenir plus que ça. Les rares que j'aurais tendance à retenir, c'est Luna Espinoza, Zoé Garcia, Pascal de Molon, euh, ainsi que Doria Tillier dans les rôles plus secondaires parce que Doria Tillier n'a pas pour moi un rôle principal même si elle est sur l'affiche. s'en sort bien mais sans plus. Euh, François Cluzet est pas mal mais il est dans une certaine caricature du genre et je trouve que bah, avec Offenstein il n'arrive pas à calibrer avec En solitaire. où là il était vraiment excellent. Et après on a pour moi l'acteur principal. Euh, que j'avais pas vu depuis un petit moment en plus sur un écran de cinéma, et que je suis un peu déçu de retrouver dans un rôle où je trouve qu'il n'arrive pas à exprimer la, la pleine puissance de son jeu, où il est très limité, et où c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu être très bon. José Garcia s'en sort avec tout juste les honneurs, ne qu'une performance décalée, mais pas assez pour nous faire rire sans pour autant réussir à être dramatique ou émouvant. Bref, une bonne performance en demi-teinte. Au bout du compte, canaille n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre de la part de Christophe Offenstein. Pour autant, ça n'est pas mauvais. C'est moyen. Et genre, vraiment moyen. C'est le genre de film devant lequel on est perdu en tant que spectateur, où on se dit il y avait un truc, mais il n'y est pas. Il y avait une idée, mais elle n'est pas aboutie. Il y avait des acteurs, mais ils sont pas au rendez-vous. Il y avait un cinéaste, mais qui n'arrive pas à remplir son contrat. C'est plein de promesses qui ne sont pas tenues, sans que pour autant on sorte en se disant que Canaille de Christophe Offenstein soit un mauvais film mais sans que pour autant on se dise que ce soit un bon. Donc je vous laisserai faire votre choix, mais pour moi, bah, c'est pas ouf. A plus